Ben la, le but de la distribution de ces tracts, c'était d'alerter la population, d'alerter les ouvriers dans les usines. On allait aux portes des usines. Euh, c'était de distribuer du matériel dans les, dans, les, euh, dans les quartiers. Mais on faisait ça très souvent la nuit. Mais la nuit, il y avait aussi des, des rondes de policiers. Hein, euh, alors on, on s'arrangeait, on était deux ou trois à distribuer les choses, et puis on était euh, euh, euh, deux ou trois à surveiller, entourés, à surveiller. On essayait, de, attention, il est temps de partir ou je ne sais quoi, enfin bon, on était obligé de prendre beaucoup de précautions. Et on prenait beaucoup de précautions, on mettait les matériels pour tirer les tracts, pour faire les tracts chez l'un, le papier chez l'autre, on allait chercher, euh, et puis on essayait de distribuer, distribuer tout ça la nuit pour essayer d'échapper euh, à la police. Mais la police, elle se promenait aussi la nuit. Enfin bon, ça a été une mission difficile. Et, et distribution des trains dans des usines aux portes des usines, même si là ça se voyait naturellement, mais on prenait beaucoup de précautions, il y en a un qui, qui regardaient si la police n'arrivait pas, etc. On était obligé de prendre beaucoup de précautions. Euh, on partait vers 2h, 3h du matin, euh, pour aller distribuer, on se répartissait les rues, euh, mmh. euh, on, avait, euh, on le faisait parfois aux portes des usines, mais c'était très risqué, parce que là c'était du grand jour. Euh, je veux dire un mot encore, parce qu'il y avait aussi le problème de l'édition du matériel, parce que c'était bien de distribuer des tracts, mais il fallait les, les fallait les faire. Donc, euh, euh, on s'arrangeait, euh, on trouvait des copains qui n'étaient pas très connus, etc., euh, pour amener le matériel... Euh, euh, le, le, la Ronéo, la machine à écrire hein, chez eux, euh, mettre dans la cave, etc. On, on était obligé de prendre un certain nombre de précautions, aussi pour protéger ces copains. D'abord pour les protéger eux, et puis pour nous permettre aussi à nous de pouvoir continuer à faire ces choses-là. Donc ça a été une période quand même très, très difficile. Euh, on s'est organisé entre nous. Euh, euh, on a essayé de trouver d'abord des, des endroits qui nous permettaient de nous rencontrer. Euh, euh, clandestinement disons quoi qu'on puisse pas nous voir si on se retrouvait à deux ou trois euh, ou trois ou quatre ça dépendait on n'allait jamais jamais au-dessus de trois ou quatre euh, et là on se on se retrouvait euh, soit dans une cave soit chez des soit, soit des amis qui n'étaient pas du tout connus pour une activité mais qui étaient prêts à nous aider et qui nous recevaient euh, alors on arrivait hein, à telle heure à telle heure euh, à des heures différentes, quoi. Et puis, c'est là qu'on se retrouvait pour faire ce qu'on avait à faire. Mais on avait aussi besoin de cacher le matériel dont on avait besoin, c'est-à-dire la Renéo, la machine à écrire, etc. Il fallait faire très attention à tout cela. Euh, disons une grande prudence qui s'instaurait, parce que il euh, y avait quand même des publications, euh, arrestations de tant de militants, tant de ceci, tant de cela, dans les journaux, de la région de Rouen, etc. C'était donc très, très difficile. Hein. Il fallait prendre beaucoup de précautions. On avait un certain soutien de la population. Il y avait des gens qui, il y avait des gens qui disaient euh, euh, Ouais, donc il n'y a pas à faire ça ou quand on a été arrêté, ils disaient Il n'y pas à faire ça. Mais il y avait aussi des gens qui nous soutenaient, même qui nous soutenaient euh, euh, doucement. Parce qu'il y avait une crainte. Si, si, on voit, si on voit les rapports, avec, si, si la police s'aperçoit des rapports avec les, les militants connus, etc., on va avoir des problèmes, on va se faire arrêter, etc. Donc, le, le, le, le danger, il était pour aussi bien pour nous que pour les gens qui se auxquels on donnait le matériel s'ils se faisaient prendre euh, euh, par la police, etc. C'était donc très difficile. C'était très délicat, très difficile.